Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Donc vous étiez nombreuses à me demander de vous traiter un certain sujet sur euh, Instagram. Je vous ai posé la question, je vous ai dit, vous avez le choix entre soit on parle de Youtube en général, de mon expérience sur Youtube, soit on parle du développement personnel. Et vous étiez nombreuses, contrairement à ce que je pensais, vous étiez nombreuses à vouloir parler du développement personnel. Qu'est-ce que le développement personnel euh, Est-ce est une mode Tout le monde en parle, on entend parler partout. Donc, qu'est-ce que c'est au juste Aujourd'hui, je vais essayer de vous répondre à trois questions importantes concernant ce sujet. C'est qu'est-ce que le développement personnel Pourquoi le développement personnel Et comment on fait du développement personnel On ne peut pas traiter le sujet euh, en détail, puisque le développement personnel, c'est un sujet qui est juste énorme. Euh, il va falloir des heures et des heures et des heures et des heures de vidéos pour parler de tout euh, je crois que c'est juste impossible donc on va parler juste de l'essentiel sachant que je ne suis pas une experte dans la matière euh, c'est... Euh, je vais vous parler de toujours dans les gardettes du mois je vous parle toujours de mon expérience personnelle de ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu apprendre ce que j'ai pu comprendre donc euh, vous êtes libre à débattre en commentaire avec respect s'il vous plaît donc si vous vous rappelez bien, sur les réseaux sociaux, ça a commencé avec la mode du make-up, ensuite de la cuisine, pâtisserie, etc., Ensuite, la mode des globetrotters, voyages, euh, photographie, ainsi de suite. Et ces derniers temps, c'est la mode des euh, pages de développement personnel. Donc, tout le monde se prétend euh, coach de développement personnel. Donc, qui croire, qui suivre, etc. Est-ce que ça nous concerne ou pas Est-ce qu'on doit suivre la vague ou on, va on va vraiment avoir du retard On va parler de tout ça tout de suite. Donc, si on veut définir le développement personnel, il n'en existe pas une définition exacte que ce soit dans les ouvrages ou ou sur les blogs, ou tout ce que j'ai pu consulter jusque là, il n'y a pas de définition exacte euh, à l'expression euh, développement personnel donc tout ce qu'on peut faire c'est, euh, on va partager le mot en deux, qu'est-ce que le développement et qu'est-ce que personnel développement c'est euh, ça vient du verbe développer, ça veut dire euh, améliorer euh, croître etc. Et personnel ça veut dire qui appartient à quel. Donc je dirais de manière générale que le développement personnel c'est l'ensemble de méthodes ou de techniques qui vont permettre à une personne de, euh, de s'accomplir de tout simplement. La question que vous allez vous poser maintenant, comment s'accomplir Donc chaque personne en nous a des besoins et c'est à partir de ces besoins là qu'on va définir des objectifs et en essayant d'arriver à ces objectifs, d'atteindre ces objectifs, on sera en train de faire du développement personnel. Donc, rassurez-vous, vous avez tous dans votre vie essayé au moins une fois de faire du, du développement personnel. Soit vous avez essayé de perdre du poids, soit vous avez essayé de vous organiser, euh, vous avez été en quête de bonheur, vous avez essayé de vous améliorer dans votre travail, euh, d'améliorer votre mode de vie, euh, de d'entretenir de, votre relation avec votre conjoint ou avec les personnes qui vous entourent, tout ce que vous avez fait jusque-là, c'était du développement personnel. C'est juste qu'on lui a donné un... La deuxième question qui se pose, c'est à qui est destiné le développement personnel et pourquoi on devrait le faire au juste le, dév le développement personnel concerne tout le monde, absolument tout le monde. Car dans notre vie, on passe sûrement par des phases, des moments où on a ce besoin de vouloir changer. Changer quelque chose ou changer radicalement, mais on a toujours ce besoin. Soit suite à une rupture, à une déception, soit suite à, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a un événement qui nous est arrivé et qui nous a, comme s'il si il nous avait réveillé, pour pouvoir, qui nous a donné une claque... Euh, et euh, ça nous a ouvert les yeux et on a ce, cette envie de tout changer. Donc le développement personnel touche à tout le monde, absolument tout le monde. Le développement personnel a pour effet d'éténuer nos points faibles et, et renforcer euh, nos points forts. Euh, il a pour objectif aussi de, euh, de diminuer nos craintes et de renforcer euh, notre estime en soi. Euh, d'améliorer notre relation avec les autres, avec soi-même, de se libérer de ses craintes et euh, de son passé. surtout. Beaucoup de gens restent coincés dans le passé et n'arrivent pas à avancer. Donc, euh, tout cela peut être géré par le développement personnel, par les techniques de développement personnel. Le deuxième point, pourquoi nous devrions vraiment nous intéresser euh, de plus en plus au développement personnel, ce n'est pas parce que... Euh, le développement personnel ne touche pas la, pers la personne euh, en elle-même uniquement, mais ça peut toucher, ça peut se refléter sur euh, euh, les gens qui l'entourent. Donc euh, je suis quelqu'un qui est persuadé que euh, si on veut changer le monde, si on veut changer la société, si on veut changer euh, ce qui nous entoure, il faut commencer par soi-même. Donc pour développer le monde, il faut se développer personnellement. Voilà, ça c'est ma devise, je pense qu'il faut travailler sur soi-même pour refléter son bonheur, sa satisfaction euh, euh, sur les autres. Maintenant la question qui se pose c'est euh, comment faire du développement personnel, comment définir ses besoins, ses objectifs et euh, pouvoir s'améliorer. Déjà, il faut savoir quelque chose. Le développement personnel, ce n'est pas, euh, pas un objectif en lui-même. Le développement personnel, c'est un chemin, c'est un voyage que vous allez faire. Vous n'allez jamais entendre parler quelqu'un qui voilà, se réveille le matin et, vous dit, euh, et va vous dire Ah ouais, moi c'est bon, je suis arrivé au développement personnel, c'est bon, là j'arrête. Jamais de la vie. <rire> Donc, le développement personnel, c'est une quête sans fin. Euh, à chaque fois qu'on arrive à un objectif, on veut atteindre un deuxième, etc. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment définir ses besoins On en a tellement. Moi, j'ai, par exemple, personnellement, j'ai envie de euh, changer ça, changer ça, commencer à faire, euh, vraiment faire du sport, mais euh, de façon euh, ininterrompue, parce que parfois je fais, parfois je ne fais pas. Comment s'organiser Comment être persévérant Comment améliorer ceci euh, Comment donc déjà, euh, il faut noter toutes ses capacités, tout son potentiel. Qu'est-ce que je sais faire Qu -ce que, euh, Dans quel domaine j'excelle je, le plus Là, vous, vous serez, vous allez reconnaître, euh, vous allez apprendre à vous connaître. N'hésitez pas à noter tout ça. Qu'est-ce que je sais faire En quoi je suis bonne vraiment Donc. Euh, il faut se valoriser d'abord. Ensuite, on commence par noter ses besoins. Pour les besoins, je suis tombée un jour sur un ouvrage que j'ai vraiment adoré. C'était une pyramide. Et euh, j'avais adoré parce que euh, cette pyramide va vous aider euh, à définir vos besoins d'une mani manière hiérarchique. C'est-à-dire, euh, si on veut réaliser certaines choses, si on veut faire du développement personnel, il faut noter ses besoins, essayer de les accomplir essayer de combler ces besoins-là, euh, mais d'une manière hiérarchique, car un besoin peut combler l'autre et peut nous rendre encore plus heureux. Euh, c'est la pyramide de Maslow, donc euh, pour celles qui ne connaissent pas, Maslow c'est un psychologue américain, pour, euh, très connu euh, surtout pour euh, son explication de la motivation et de la hiérarchie des besoins. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'information si vous voulez lire un peu plus à ce sujet. Mais franchement c'est une pyramide qui est juste magnifique, qui va vous permettre de définir vos besoins. Donc en bas de la pyramide on a les besoins physiologiques, c'est-à-dire la faim, le sommeil, le sport, etc. Ensuite on a des besoins de sécurité et ensuite un peu plus haut on a des besoins d'appartenance, euh... L'amour, la confiance, et ainsi de suite, on a le besoin d'estime et ensuite le besoin de ensuite le besoin d'accomplissement de soi. Donc c'est une hiérarchie. Si vous la, si vous essayez de la comprendre, euh, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre à vous connaître. Donc c'est quelque chose que je vous conseille vraiment euh, de lire à propos de ce sujet. Maintenant, comme on a compris nos besoins, comme on a défini nos objectifs et on voudrait commencer à se développer, etc. Est-ce qu'on a besoin d'assistance Est-ce qu'on a vraiment besoin euh, de, euh, de prendre un coach personnel, par exemple Ou euh, de suivre des, des, des cours de, de des thérapies de groupe, ou d'aller voir un psychologue, ou, euh, euh, ou de faire de la méditation, ou euh, faire de la sophrologie, euh, du yoga Il euh, y a plusieurs techniques qui existent, payantes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ou non par où commencer Donc, première des choses, je vous conseille de lire. Euh, le livre, Les livres, les, les, les blogs, les conférences sur Youtube euh, peuvent vous aider énormément à avancer. Ensuite, maintenant, si vous avez un souci avec votre passé, par exemple, vous n'arrivez pas à vous libérer, à vous détacher de votre passé. Euh, vous n'arrivez pas, pas à changer, à vous améliorer. Vous n'arrivez pas à, après, maintes et maintes et maintes, et c'est, vous n'arrivez toujours pas à atteindre votre objectif et à chaque fois que vous échouez, euh, vous perdez davantage votre confiance en soi, je pense que c'est peut-être le moment propice de euh, trouver un bon coach personnel qui ne va pas résoudre les problèmes pour vous, mais qui va vous guider à trouver les solutions par vous-même. Maintenant, malheureusement, sur le net, il existe de plus en plus d'imposteurs qui se prétendent coach personnel de coach de développement personnel donc euh, je, je vous suggère de, euh, de bien réfléchir à ce sujet de faire très attention à ce genre de personnes qui se prétendent euh, avoir des programmes pour renforcer sa confiance en soi etc et qui de demandent des prix exorbitants je pense que chaque personne en nous si elle a la motivation vraiment de vouloir changer, elle peut le faire par elle-même, elle, elle n'a pas besoin de coach. Maintenant, si vous voyez que vous ne savez pas par où commencer, que la tâche est difficile, etc., vous pouvez prendre un coach personnel. Je sais que mon mari, dans son lieu de travail, par exemple, ils ont des coachs, ils ont le droit de prendre des coachs personnels pour améliorer la communication ou l'esprit d'équipe, etc., avec des programmes vraiment très professionnels, j'ai pu voir les, les programmes proposés dans la compagnie où mon mari travaille euh, par curiosité je voulais voir donc ils, ils ont des méthodes vraiment très, très professionnelles ils suivent un certain rythme etc de, de séances et euh, ça ça a ses fruits par contre il y a des gens j'ai eu des témoignages de personnes qui ont suivi certains, certaines séances de thérapie de groupe par exemple euh, mais qui euh, à la sortie de la séance vous, avez, vous ressentiez une certaine satisfaction, un certain bonheur parce que tout simplement vous, vous avez été. Mais avec le temps, euh, ça s'estampe et vous n'avez pas l'impression que le problème a été résolu. Donc est-ce que ça vaut le coup de prendre un coach personnel ou pas euh, La question, euh, c'est à, à vous de voir. C'est à vous de voir si par exemple vous voulez arrêter de fumer par exemple, vous avez fumé pendant plus de 20 ans et vous essayez d'arrêter et que vous n'arrivez pas. Peut-être que vous avez besoin euh, d'un petit coup de pouce de quelqu'un qui vous aide. Parlez autour de vous à quelqu'un de proche, peut-être que cette personne pourrait vous aider mais sinon vous pouvez aussi prendre un coach personnel. Mais attention aux imposteurs comme je vous ai dit. Donc si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on traite plus de sujets euh, concernant euh, l'estime de soi ou euh, euh, je sais pas comment vraiment changer, comment s'améliorer ou améliorer sa relation avec Dieu ou avec les autres etc. On essaiera de traiter tous ces sujets dans euh, des prochains épisodes euh, de Le Garda du mois. J'espère que euh, l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.